Bonjour à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur les canapés bleus. On va parler avec Fabien et Séverine d'Humanitaire et de Solidarité, puisqu'ils euh, travaillent euh, l'un et l'autre pour des convois en soutien aux populations ukrainiennes. Donc Séverine, si tu veux bien te présenter. Bonjour, euh, Séverine, je suis euh, dirigeante d'une société qui s'appelle Santé 2D, nous accompagnons les établissements à tout ce qui est gestion des risques infectieux. Et euh, dans le cadre de l'Ukraine, euh, je travaille avec un ami, Olivier Babel, euh, avec qui nous avons déjà développé euh, le soutien aux infirmiers libéraux lors de la première vague Covid. Et cette fois-ci, euh, des convois pour amener du matériel euh, à la frontière de la Pologne et de l'Ukraine, à Lublin. Et toi, Fabien, tu organises également, ou en tout cas, tu, tu travailles en collaboration pour, euh, pour te rendre en Ukraine ou à la frontière. Oui, c'est euh, ça. Alors, bah, la particularité, c'est que je ne fais pas ça sur une enseigne professionnelle. On fait ça sur notre temps libre, parce qu'avec un de mes frères, on est marié avec euh, des Ukrainiennes. Donc, on a un lien direct là-bas. Et euh, de rester assis sur le canapé, de, de suivre l'actualité, de savoir comment ça allait se passer, ça nous, ça nous gonflait un peu. Donc on a dit aller euh, avec les trois frangins, on prend une camionnette, on amène euh, du matériel là-bas. Donc on ne voulait pas faire de politique, euh, voilà juste une démarche vraiment personnelle. Et de fil en aiguille, ben, on se retrouve aujourd'hui avec une dizaine de véhicules, parce qu'on a notamment le Slug Basket qui s'est associé à notre démarche, donc qui fait un appui assez conséquent et puis un réseau conséquent. Donc voilà, on, on organise toute une, toute une machine pour euh, un convoi et aller à la frontière euh, hongroise. D'accord. Fabien, tu pars, euh, le, le départ est prévu pour quand Le 15 avril, c'est le week-end de Pâques. Donc, euh, donc voilà, on s'est rapproché de la préfecture pour avoir une lettre de mission et puis on va dire euh, être tranquille sur le déplacement et traverser euh, l'Europe. Donc euh, bah, l'idée, c'est de faire un aller-retour. Euh, on a un contact là-bas, donc on sait euh, de, de quoi ils ont besoin sur le site là où on va. Donc euh, voilà, denrées alimentaires forcément, mais aussi euh, lits, matelas, draps, euh, voilà, tout ce qui est facilement transportable, parce qu'ils attendent encore euh, 10, 15 000 personnes ouais. avec ce qui se passe aujourd'hui sur Mario, tout ça. Donc, ça va encore bouger pas mal. Donc, euh, voilà, on essaye d'être présent, présent et puis euh, souple. D'accord. Pendant que je vais poser une petite question à Séverine, tu vas nous servir puisque tu as joué le jeu euh, <rire> médiatise. <rire> Et si c'est bien, comme ça, c'est pas sexiste, euh, de rapporter une bouteille. Tu nous raconteras après ce que c'est, puisqu'a ce priori, il y a une histoire sur cette rhubarbe. Euh, oui. euh, Séverine, quant à toi, l'organisation du convoi, elle est, euh, elle est réalisée avec un support associatif, d'après ce que j'ai compris alors euh, oui, on fait ça dans un cadre euh, associ... enfin, humanitaire. Euh, donc euh, le premier convoi a eu lieu il y a trois semaines euh, en partenariat avec euh, CPTS, le commun... la communauté professionnelle territoriale de santé et la mairie de Nancy. Donc euh, ils ont emmené deux bus avec du matériel et sont revenus avec euh, une centaine de personnes euh, ukrainiens euh, sur la région. Ok et au niveau des, j'allais dire, des, des collectivités et euh, des établissements euh, publics, comment est-ce que vous collaborez, Séverine euh, Alors, euh, nous, on a la recherche d'un local. Là, la région, avec euh, Jean rotteneur et Valérie Debord, euh, nous soutiennent et nous ont trouvé un local. Euh, on collabore également donc, avec la mairie de Nancy, notamment pour euh, toute la partie logistique euh, aux familles, pour... Euh, trouver des, des lieux d'accueil pour gérer toute cette partie que nous finalement ne gérons pas. D'accord. Et quant à toi, vous vous, vous êtes rapproché des, des collectivités, des institutions également Alors, euh, dans un deuxième temps, oui, parce que le premier temps, c'est vraiment la, la démarche personnelle, et on a fait marcher notre réseau pour avoir euh, bah, du soutien en termes de, de camions, de véhicules, de stockage aussi. Ouais. Hein, on a en gare des clients qui nous mettent à disposition tout ça. Euh, la question s'est posée, savoir si euh, on ramenait euh, des familles ukrainiennes, sachant que c'est oui. compliqué. Donc aujourd'hui, on recense euh, les personnes qui veulent venir. Une oui. fois qu'on sait qui vient, on aura copie de leur identité, et on se rapprochera effectivement de la préfecture pour, euh, pour l'accueil. Parce qu'il est hors de question de ramener oui. euh, quelqu'un ici, puis de le laisser euh, ne serait-ce que 15 jours dans un gymnase. Enfin, c'est ce pas possible. Oui. Donc, euh, donc voilà, oui, la, la préfecture sera un point d'appui. Euh. Et on leur donnera quelque chose clé en main parce qu'on a, on a un réseau assez, assez important et on a des appartements disponibles qui sont en train d'être rénovés sur l'Uneville notamment. Donc voilà, on arrivera juste à la préfecture en disant telle famille arrive, on a besoin de tel papier, claque, on y va et donc on sait où on les met et voilà, donc ça s'organise comme ça. Du coup, vos démarches en termes de solidarité qu'on va, qu va qualifier dans, dans l'humanitaire, euh, c'est euh... C'est du réseau, c'est du soutien d'associations existantes, c'est du soutien d'institutions du soutien, et de collectivités territoriales. Euh, cependant, vous ne bouclez pas l'intégralité de, de vos besoins. Euh, vous avez besoin de, de quoi spécifiquement Pour quand à déposer où Comment, comment le, dire le lambda, ou en tout cas l'humain normal, moyen, qui a envie d'aider, peut vous soutenir dans la démarche oui, j'y vais Je commence oui. Alors, nous, on a mis à disposition nos locaux qui sont à boulevard d'Austrasie à Nancy. Donc, on a, on a créé un Facebook et un Instagram où euh, la personne euh, qui souhaite déposer quelque chose, dans les horaires de bureau, il vient, il nous dépose quelque chose. Donc, après, nous, on a prévu de refaire du, du tri, donc d'organiser des cartons en fonction de euh, bah, si c'est de la denrée, si c'est des médicaments, si c'est des lits. Du coup, je te coupe juste une ouais. petite seconde. Vous avez également besoin de bénévoles pour, euh, pour faire ce travail-là Pour l'instant, ça va parce qu'on a, on a organisé une armée. On a le, le SLUC, euh, comme je disais tout à l'heure, basket, qui, qui nous est en, en aide. Et ils nous font euh, vraiment une belle communication euh, dans tous les événements sportifs qu'ils font. Donc, c'est des lieux ouais. où ils, ils ramassent pas mal de, de, de, de, de denrées, etc. Et aussi euh, du soutien financier. Donc, via leur association, parce que nous, on n'a pas créé d'association, on est vraiment parti, une démarche personnelle, on, on veut faire quelque chose, donc on y va. Et donc, euh, via l'association le, Basket, euh, les entreprises, les, les particuliers pourront faire un don financier et le défiscaliser, ce qui nous permettra en fait, de, de subvenir bah, aux, aux frais fixes hein, de déplacement, de péage, de, de gasoil, etc. D'accord. Et Séverine, quant à toi, qu'est-ce qu'on peut faire Ou en tout cas, euh, à qui peuvent s'adresser les gens qui souhaiteraient euh, soutenir le CPTS, si je ne dis pas de bêtises Alors, euh, en fait, euh, nous, pour la communication, on avait une page qui s'appelait euh, auparavant « Solidarité aux libéraux » lors de la première euh, crise Covid, qu'on a changé, qui s'appelle aujourd'hui « Solidarité Ukraine ». pardon page Facebook, page LinkedIn également. On communique à travers ce billet. Euh, on a beaucoup de réseaux. Moi, je suis présidente du CJD Nancy, euh, ce qui nous permet d'avoir un réseau de professionnels. Euh, on va participer à des événements tels que des événements régionaux, par exemple au niveau de CJD, où on va demander également du matériel. Et puis, euh, donc, on communique effectivement sur ces pages pour euh, donner des listes de matériels, donc de matériel hygiène, des matériels alimentaires, euh, également aussi comme euh, euh, il le disait euh, des, des draps, des couettes, euh, des, du petit bah, électroménager ouais. aussi euh, parce qu'ils ont besoin notamment de micro-ondes, de, de, de plaques électriques, enfin euh, voilà ce genre de choses. Donc on, on publie euh, au fur et à mesure des listes différentes pour amener les gens à nous déposer ce matériel donc dans le local que nous avons. Alors, sauf euh, si je dis une bêtise, euh, tu me disais tout à l'heure quand on a échangé que au niveau des vêtements, il euh, y avait ce qu'il qui mmh. fallait, euh, mais que les, les besoins se portaient beaucoup pour le linge de maison, euh, serviettes, draps, euh, couettes, euh, couvertures, euh, et particulièrement euh, à usage unique, puisqu'il y a des difficultés pour, euh, pour gérer euh, l'entretien et le nettoyage de, de ces choses-là sur euh, sur site, donc ou en Hongrie ou en Pologne. C'est bien ça de l'expérience du premier convoi qui a été fait, Olivier nous a remonté cette information effectivement que sur place, ils n'avaient pas le temps de laver le linge ou pas les moyens de le faire. Donc, d'avoir des draps à usage unique et des thés à usage unique, c'était plus facile parce que ça leur permettait directement bah voilà, de, de changer et de jeter tout de suite. Et puis, évidemment, des couettes et des, et des couvertures, très importantes. Donc, l'un comme l'autre sur vos, sur vos convois respectifs, euh, l'objectif, c'est D'apporter du matériel, même si j'ai bien compris que Fabien, au départ, c'était surtout aller euh, ouais. soutenir euh, ouais. la famille et les amis ouais. euh, sur place. Donc, dans un premier temps, vous apportez du matériel et ensuite, vous revenez euh, l'un et l'autre avec des, des familles euh, qui souhaiteraient euh, venir en France le temps que le, le conflit... Euh, sans qu'il se règle, au moins ça pèse un petit ouais. peu. Alors, nous, là-dessus, je, je prends la parole. Là-dessus, c'est vrai qu'on a notre première volonté, c'était de ne pas ramener de personnes parce ouais. qu'on sait que c'est une logistique totalement différente dans laquelle on ne voulait pas s'engager. On a une demande, donc on, on va essayer d'y répondre. On, on fera tout pour, pour être totalement sûr et certain que tout se déroule correctement. Euh, voilà, ça, sur la, sur la partie des personnes. Quoi. Bah pour nous c'est la même chose en fait, euh, c'est pas notre créneau à nous d'organiser ça et euh, c'est une partie justement qu'on fait avec la mairie parce qu'ils permettent de faire toute cette logistique, de trouver les familles d'accueil, de tout organiser euh, et puis euh, effectivement ne pas laisser euh, des gens arriver ici et se retrouver sans rien, sans personne pour les accompagner. Du coup, vous l'avez déjà euh, légèrement euh, évoqué au niveau de, de votre démarche. Donc, il y a une volonté euh, de solidarité, euh, d'humanité et en tout cas de, de venir en aide à ceux qui en auraient besoin. Est-ce euh, que vous seriez capable de me faire une petite liste rapide de qui vous aide à l'heure d'aujourd'hui Donc, le SLUC euh, Oui, nous, on a Basket. le SLUC Basket, on a la Clinique Pasteur qui nous a donné euh, beaucoup de matériel aussi. On a Pharmacie Place des Vosges. Donc voilà, et puis beaucoup de particuliers, de clients de façon directe ou indirecte. On, on essaie de, de lister cette histoire, parce qu'à travers notre histoire, les, les personnes qui nous donnent, ce qu'ils aiment bien, c'est que voilà l'objet ou le, la chose qu'ils vont donner, ils savent que ça va arriver à destination. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas dans d'autres associations, mais c'est peut-être plus impersonnel. Que là, on est vraiment dans la démarche. Si tu me donnes quelque chose, tu sais que ça arrivera à bon port, parce que c'est moi-même qui vais, qui vais l'amener. Donc, euh, donc voilà, Donc à travers Facebook et Instagram, on retrouve... Euh, à chaque fois, bah, les partenaires qui nous suivent. Mais il y a un vrai élan de solidarité. Et ce que j'ai pour habitude de dire, c'est vrai que les deux, trois ans qu'on a passé avec le Covid, où tout le monde se déchire et personne n'est d'accord, euh, la guerre a créé une unité euh, qui est absolument remarquable et fédérateur. Donc, euh, ça, ça fait du bien aussi au moral de, de participer à, à ce genre de projet. Quoi. Donc, même si c'est dramatique au départ, ça donne lieu quand même à certaines belles histoires et de belles oui. collaborations aussi. Et c'est ressenti comme ça de la part des Ukrainiens. Parce que ce, ce que je voulais oui. dire aussi, on a on, on est gentil ici, on veut accueillir des Ukrainiens, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'en un, les Ukrainiens ne veulent pas venir ici. Ça c'est vraiment le premier point que tout le monde doit avoir en tête. On pense faire une belle histoire, à dire je vais être famille d'accueil, c'est bien, c'est louable. Déjà il faut savoir que les Ukrainiens ils veulent rester chez eux. En deux, ils veulent rester à la frontière, parce que dès que mmh. le conflit s'est terminé ils veulent rentrer vite chez eux. Et en trois, effectivement on peut avoir des personnes qui arrivent. Hein, je crois savoir que le bus qui est arrivé euh, y a la, la semaine dernière ou il y a dix jours, ils avaient 190 places, ils ont ramené 90 personnes. Donc, on voit bien qu'il n'y a pas une demande considérable. Les gens, ils veulent rester chez eux. Donc, il euh, faut l'avoir en tête. C'est bien de, de penser à tout ça, mais ils veulent faut, il faut, il faut rester chez eux. Donc, on va essayer de les accompagner. Ils veulent retourner Et, au plus vite. Ouais. Exactement. Ouais. Ouais. Séverine, quant à toi, les personnes du coup qui soutiennent le CPTS dans cette démarche-là, de se rendre <coughs> à la frontière en Pologne alors nous, on a un grand soutien bah, de la région, euh, également des dirigeants, puisque nous, on a plus un réseau de dirigeants. Et puis après, des particuliers qui veulent tous venir en aide. Plusieurs nous ont proposé de nous aider pour euh, diverses actions. Et, euh, alors nous, on l'a déjà vécu en période Covid. On a déjà ressenti un grand soutien, vraiment. et euh, On ne s'est pas du tout déchiré, bien au contraire, mais on était dans le milieu de la santé. C'est être un peu... On l'a vécu peut-être différemment. Et vraiment, cette fois-ci, je retrouve... Euh, euh, la même chose avec des réponses euh, hyper positives, euh, des gens euh, qui reviennent vers nous, qui euh, ont vraiment envie d'aider. Et euh, comme le disait Fabien, de savoir euh, finalement euh, où vont les dons euh, qu'ils emmènent. L'un et l'autre, vous comptez vous rendre euh, sur place. Fabien, je crois que tu l'as dit. Oui. Euh, tu envisages ton séjour même si euh, oui. la connotation n'est pas tout à fait euh, déplacement et euh, voyage voilà ouais. euh, de, de quelle manière une fois que tu seras sur place la, les, les activités qu'est ce que tu vas faire qui, tu on vas se rencontrer. rendra disponible euh, c'est vrai qu'on se projette pas trop sur le, le comment parce que euh, on va avoir euh, on aura besoin de souplesse une fois une fois sur site euh, on se rendra disponible on sait qu'on vient aussi avec un traducteur qui sera fondamental ouais, ouais. dans notre parcours et donc on va décharger euh, s'il faut aider à monter mmh. des choses, euh, voilà, donc on essaiera d'apporter aussi un petit peu de réconfort. Euh, on ne s'est pas fixé de, de choses bien précises, on est là et après on est à disposition des personnes euh, avec ce qu'on aura ramené au-delà du matériel, euh, aussi en moyens humains et puis euh, mmh. en générosité, hein, ils ont besoin de ça. Séverine, quant à toi, tu vas également te, te rendre sur place frontière Polonaise, euh, pareil, pour quel type, type d'activité ou de soutien comme on... Tu es issue, des, en tout cas, des professionnels de santé. Euh, naturellement, mon raccourci serait de dire, bah, elle va donner des soins. <rire> c'est le et cas ben, ou non. pas <rire> euh, Non, comme, tout comme Fabien, euh, donc on va aller euh, sur place pour emmener euh, tout le matériel. Et puis, euh, une fois sur place, bah, c'est décharger et participer au mieux euh, euh, aux besoins euh, qu'ils auront. Voilà. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a eu l'expérience d'un voyage, donc on peut définir un peu les choses qu'on pourra mettre en place. Et puis ensuite, ce sera sur le retour, effectivement, avec les familles qui rentreront avec nous. Et puis, il y a toute une partie organisationnelle avant l'arrivée, en fait, sur Nancy, avant que les... chacun rejoigne ses familles d'accueil. Enfin, je ne suis pas sur les familles d'accueil, mais en tout cas, les lieux où ils seront orientés. Ouais. Parfait euh, Je vais vous demander, du coup, euh, l'un après l'autre, hein, que premier qui veulent se lancer, euh, juste de faire une. <rire> <Je me> regarde. <rire> euh, J'ai compris. Non. <rire> non vous bêtez pas. Bon. Euh, de faire une toute petite synthèse de où choper les infos pour, euh, pour vos convois, euh, sachant que maintenant que vous êtes en relation, vous allez pouvoir éventuellement euh, collaborer où choper les infos, ce dont vous avez besoin et un petit rappel sur euh, la fiscalité des dons qui euh, du coup a un impact bien plus important puisque c'est défiscalisable. Donc, quitte à ne pas payer d'impôts, autant euh, fournir euh, de l'argent aux personnes qui en ont besoin. Ouais. Qui commence Vas-y Fabien, je ne euh, vous oui. pas de prix. <rire> <rire> non, nous, on retrouve les infos sur nos pages Facebook personnelles parce que c'est une démarche personnelle. Même si on a créé un compte donc, qui s'appelle Solidarnist, qui veut dire solidarité en ukrainien, on n'est pas allé bien loin, mais on voulait aussi justement que ça puisse être lisible en français et que ce soit un mot, un mot ukrainien. Donc on retrouve bah, notre histoire, l'essentiel bah, des, des horaires en fait, de dépôt, l'adresse au 96 boulevard de Donc Après, nous, on a en gare, on s'arrange comme ça. Ensuite, le SLUC a ouvert, là, il y a deux, trois jours, justement, la partie dons financiers, où il y a une exonération fiscale jusqu'à 66 en fait. Donc il sera en capacité de délivrer un, un reçu fiscal pour, pour pouvoir le déduire donc qui nous permettra, comme je disais, ou participer euh, aux frais fixes de déplacement, et s'il y a un reliquat, continuer à acheter du matériel, parce qu'à Decathlon, en fait, il y a un lit de camp plus un, un sac de couchage, pour 50 euros, c'est quelque chose qui est très facilement transportable, qui est très pratique, qui est très confortable, donc voilà, si on se dit, tiens, j'ai 50 euros, je peux aller à Decathlon, ou participer à hauteur de 50 euros, mmh. qui nous permettra d'acheter ce pack, c'est très bien représenté sur notre page Facebook aujourd'hui, donc euh, voilà, on essaye d'être très pratico-pratique, sur Solidarniste, voilà, Facebook et Instagram. Super, et quant à toi Séverine, poursuivre le CPTS, j'espère que je ne rate pas ça. <rire> <rire> euh, donc, pareil, c'est nos pages perso, donc à Olivier Babel et à moi-même, et puis on a également donc la page Solidarité Ukraine Facebook et euh, LinkedIn. Et, euh, et ensuite, évidemment, ces pages sont partagées. On, on, je l'avais dit tout à l'heure, on fait des listes de, de matériel dont on a besoin. Il y a des listes avec, euh, alimentaires, hein, puisqu'on va aussi euh, euh, packager par euh, carton pour donner à chaque famille. Donc avec des photos de ce dont on a besoin et euh, pour que tout le monde en fait, ait la même chose. Voilà. Petite chose sur la denrée alimentaire, justement, c'est euh, le riz, les pâtes, c'est sympa, mais. Euh, mmh. Quand ça fait un mois que tu es sur site, que tu manges des riz et des pâtes sans goût, c'est pas terrible. Et les Ukrainiens, leur, leur consommable de nous pas et pâtes, c'est euh, pommes de terre et choux. Il mmh. faut le savoir. Donc, vaut mieux une bonne conserve, un bon cassoulet, quelque chose comme ça, qui ait du goût, que juste riz et pâtes. C'est très sympa, mais il voilà, faut, faut essayer de se mettre à leur place, ouais, voilà, ouais, diversifier. Ouais. Voilà. D'ailleurs, dans, dans les produits d'hygiène, euh, étant une femme, du coup... Quand j'ai mis shampoing, j'ai rajouté après shampoing, j'ai mis des crèmes hydratantes, j'ai mis du make-up. Ouais. voilà. Mais bon, c'était une sensibilité plutôt féminine pour modifier un peu la liste initiale. Très bien. Je vous remercie l'un et l'autre d'être venus, mais il y a une question. Euh... <rire> En même temps, pourquoi une boisson Oui, pourquoi, euh, pourquoi, pourquoi cette boisson-là Puisque le jeu, c'est effectivement demander à nos invités de nous ramener quelque chose à boire. Mmh. Séverine en fait vacciner hier, elle a mal à la tête, du coup, elle nous a proposé une eau gazeuse. en <rire> <opionale. rire> C'est sur toi que ça retombait. Tu nous as apporté quoi Alors, c'est un, un vin de rhubarbe et, euh, qui a plusieurs clins d'œil, puisque j'ai participé avec un ami euh, à la récolte de cette rhubarbe. Donc, c'est lui qui, qui presse la rhubarbe et qui fait, qui fait ce vin. Donc, il y a une version pétillante et une version non pétillante. Donc, c'était le premier clin d'œil. Le deuxième clin d'œil, c'est que cette personne nous aide de façon très active dans notre projet euh, ukrainien. Et donc, euh, voilà. Et puis, euh, le printemps, l'été approchant, c'est quelque chose qui, qui se boit frais, sympa. Et, et donc, si je peux lui faire un petit clin d'œil aussi, hein, il sera content. Alors avant de nous quitter, on va souhaiter santé, euh, bonheur. Bon bah allez, <rire> c'est l'heure de l'apéro en plus. Ouais, ça bah tombe allez, bien, santé. Santé. <rire> santé. Merci beaucoup de nous avoir suivis, vous retrouverez l'intégralité des informations pour euh, poursuivre et soutenir euh, Fabien et Séverine dans leur démarche sur notre page Facebook. Et on vous mettra également et surtout euh, les liens vers leur page. Euh, N'hésitez pas à faire une bonne action et participer à cet élan de solidarité et d'humanité qui fait chaud au cœur parce que tout n'est pas gris, parfois il y a soleil. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt. Au revoir.